Salut les gens Alors, une fois n'est pas coutume, j'avais pas mon fond vert à portée de main, j'ai donc dû improviser. Euh, J'espère que ça fera l'affaire. Aujourd'hui et les jours suivants, je vous propose de découvrir et redécouvrir la série des Docteurs Mabuse, réalisée par Fritz Lang. Oui, oui, encore je sais. Promis, après on enchaîne avec le cinéma russe de propagande.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 Alors en vrai, il y a trois films dans cette série et seulement deux se sont élevés dans le domaine public. Du coup, je ne mettrai forcément que ceux-ci sur cette chaîne, sortis respectivement en 1922 et 1933. Le troisième étant sorti en 1960. Docteur Mabuse der Spieler, en français Docteur Mabuse le joueur, est le premier film de la série, sorti en 1922, muet et durant à peu près 4h30. Allez, bon courage. Oui, c'est long.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 Mais honnêtement, le film se regarde tout seul et il est divisé en deux parties. On pourrait donc faire une pause entre les deux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 et l'histoire est vraiment, pour le coup, super captivante. On s'intéresse donc au docteur Mabuse, un psychanalyste devenu maître du crime et qui arrive visiblement à hypnotiser et contrôler les gens à distance pour leur faire faire ce qu'il veut. Et bien entendu, il se sert pas de ce pouvoir pour faire des trucs sympas. Celui-ci investit les tables de jeux clandestines et s'arrange pour dépouiller un maximum de monde avant de prendre la malle. En parallèle, on suivra Von Weck, le procureur de la ville, tentant tant bien que mal de mettre la main sur cet homme mystérieux que personne ne connaît vraiment.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 Ce film est génial Si vous aimez les films policiers avec des scénarios relativement complexes, plein de personnages différents et une intrigue qui vous tient en haleine jusqu'à la dernière minute, n'attendez plus Et je suis sérieux Ce qui m'attriste avec le cinéma muet, c'est vraiment que les gens aujourd'hui ne considèrent plus ces œuvres comme un moyen de se divertir, contrairement aux films modernes. C'est vrai, c'est un préjugé que j'ai eu et même que je continue d'avoir parfois. Dès qu'on entend film muet,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 on pense film chiant. Et on a tendance à constamment mettre le cinéma muet d'un côté et le reste du cinéma de l'autre. Alors que non Docteur Mabuse, le joueur, est la preuve que le cinéma muet peut être aussi intéressant et divertissant que n'importe quel autre film moderne du genre. Voilà, j'espère que je vous ai mis la hype et j'espère que vous, vous apprécierez. Vous trouverez ici la première partie du film ainsi qu'un lien dans la description menant vers la deuxième partie. J'y ferai pas de présentation au début vu que c'est bah, le même film. Et si vous vous sentez chaud, n'attendez pas trop longtemps avant d'enchaîner sur la deuxième. Moi, je vous retrouve dans pas longtemps pour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 pour la suite sortie en 1933, le testament du docteur Mabuse. Sur ce, je vous souhaite bonne séance, éteignez les lumières, mettez un casque ou mieux encore, de bonnes enceintes stéréo, et moi je vous dis, bon film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 Thank mm -hmm.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 Mm and uh and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 Okay. Okay. in at